Let's go Let's go Yes Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la Dolce Vita. Aujourd'hui on était sur le chemin pour aller dans le sud de l'Italie et on est passé par une petite ville qui nous inspirait un peu. On a vu qu'il y avait des petits spots. Du coup on a décidé de s'arrêter pour voir si on peut y filmer quelques trucs. C'est un peu la créativité. Oui. Ah, J'ai pas même le même level que là Il me faut une petite prépa. Là on vient d'arriver au premier spot qu'on vient de trouver et il y a que quelques murs. Mais du coup ça va booster un peu notre créativité. Allez, Flo Oh oui Challenge un peu en mode grimpe, et après on pourra peut-être faire le retour. Galère ces petits challenges là, mais en vrai ça fait progresser, c'est sur des, des petits trucs comme ça qu'on progresse Y'a pas besoin de faire des gros bunkers. Les petits trucs techniques comme ça en vrai c'est cool T'as une nouvelle barbe Attends Ouais c'est pas mal en vrai, c'est pour le style italien C'est terrible Arrête non non non non c'est lui qui me l'a fait Moi j'ai dit tu fais un truc propre Et les ouaves là ils ont fait ça Mais apparemment c'est italien <rire> On lui a dit ça pour que ça passe mieux mais c'est pas du tout t'a ah, ouais. Oui yes. Oui yes. Oui Oui yes. J'ai mis les mains oui. mais je m'en pas les couilles. <rire> C'est la Dolce Vita. Dolce Vita, petit de l'ébouc. Il y a le soleil, ça ouais, ouais. Allez. Allez. Allez, coupe un trop C'est mieux Oui, c'était oh ouais, parfait. Oh, putain, t'étais bien. Ah, dommage. Oh, t'étais bien. Ça va le faire. Ah, oh, ça va le faire. C'est stylé, hein On a bien bougé au premier spot et là on se dirige vers un château qu'on a vu sur la route et on va voir s'il n'y a pas des petits spots aux alentours. C'est incroyable en plus c'est le soleil là C'est la meilleure euh, première journée. Ça va nous offre des bracelets On m'a donné un petit bracelet là. et il est stylé, je, je suis fier. Check ça un espèce de petit euh, suicide wall run genre euh, je pars ici et là il y a une espèce de grande porte juste le haut de la okay. porte il est incliné il y a un espèce de petit grillage qui peut glisser du coup je vais essayer de faire quelques prêts pour voir si ça tient mais j'ai bien envie de le faire oui. yeah. yes. oh yes oh, bien. On arrive juste dans un fort, et il y a l'air d'avoir plein de spots de parcours. Du coup on va se balader, histoire de trouver des petits trucs à faire. En vrai il y a des petits sauts à faire, c'est sympa. C'est pas ouais, ça fait plaisir. Je crois qu'il y a Flo qui une petite descente. Yes! Yeah. J'adore ce genre de line, il est trop chauve, quoi. Voilà. Ouais. Ah putain, il est horrible! Ah. J'ai l'impression de faire un roof gap alors que c'est rien Allez, Ah, ah putain ah, sors de là, là <rire> 3, 2, 1 Allez Ok c'est bon Il est sorti de là ouais, Il est sorti mais waouh Il était présent là C'est comme si il quelqu'un qui. quelqu'un qui me gênait là <rire> <rire> Sors de là Sors de <rire> là Yes okay. C'est bon, le challenge validé. Là, il y a Louis qui va faire un chapresse, mais il est énorme. Moi, je le fais en presse, là. Lui, il fait pareil, même hauteur en chapresse. <rire> Ce mec, il est trop chaud. Louis <rire> Ménard, chapitre 40 000 chapresse. Vas-y, ça part. C'est chaud. chaud, mais ça va faire. En fait, c'est la fin de journée, là. Je commence à être complètement mort. On est tous un peu morts, en fait. Il n'y a plus trop d'énergie donc on faut aller chercher les dernières ressources pour tout donner sur le chat presque. On va voir. Vas-y, le prochain normalement. Mec, c'est immense. On C'est trop pas compte, mais là c'est grand. Il a dit il était fatigué. Bah putain, ça donne quoi quand il n'est pas fatigué est... Le mur, comme il est penché, j'ai l'impression que ça m'envoie sur le texte. C'est trop bizarre comme sensation. Allez, chef. Et là je suis trop la moto, Ouais cru que t'avais tout piégé et en Oh la... Facilité ça en oh vrai ouais, je suis trop content, hein. bon. mais de toute façon je suis mort donc j'ai pas, vais pas en demander plus okay. Petit euh, retour presse à la Florian Fradin, c'est lui il m'a chauffé pour faire ça. Ah le bas Je ne pas mouillé, moi T'es chaud pas de euh, Putain Oh non Chier. Oh il s'est trop le mur, c'est incroyable. Les forteresses, -ce a, ouais. La forteresse, qu'est-ce qu'il y a Bah, la forteresse elle est vieille, hein. Je sais pas la date de con, mais les murs ils sont pas énormes, les gars. Faut changer ça. Allez Et voilà Avec les holos, je vais sticker comme un dieu. <rire> Vas-y, chef mais on mais t'as collé, mec Oh là là Il est ouais j'adore quand il first try ce mec c'est incroyable Allez Mehdi Allez Ah fumier qualité Ah, ah bâtard ah. Si je le monte en l'air en vrai ouais. Mais oui um, English, yes. If I go for first uh, I go I go I follow I go. you in seconds Yes seconds 3, ouais, 2, 1, go! Allez. Yo! Ouais, Yo! <rires> Sick! <Sigma. rires> <rires> yes! <rires> Même les mecs qui ont fait, ils sont plus chauds! Allez! Allez Comment, comment? <cliffe> bah si j'y vais pas, il y a un coup. Bah, Je suis juste au contact. Allez! Allez 3, 1, 10, 2, 1. Oh, niche! Oui. Je passe tout ouais. le Wheezy gang Yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> Grandi raga Perfect thank you Ciao ragazzi è stato bello eh Grandissimi dernier effort de la journée On est monté sur un de petit ascenseur euh, là où on peut voir le sunset Et puis ça part un petit peu en drone pour le sunset Non pas, mais si je veux dire ça doit pas être on aussi On va s'embrasser Let's go C'est une fin de journée Oh putain mais non je peux pas, pas faire ça avec ça Ouais <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> On est avec Enzo French Connection, c'est le créateur du Gainer Tour, ça fait plaisir. Cette année on va essayer de le faire, on va essayer d'être présent. Et là il nous a amené un petit spot, il y a une grosse cascade, enfin, il y a un 14 mètres, un 17 mètres, ça va être bien plaisir, sauf que l'eau est glacée. Donc là on va mettre les conduits, puis on va voir comment ça va se passer mais il va falloir se motiver. Bon là, on va voir le premier saut, c'est celui de 10 mètres je crois. Bah, ce qui est cool c'est qu'on voit bien l'eau quand même, on voit pas trop le fond, du coup on est sûr de quand il faut qu'on fasse la recette. Quoi. En fait le spot il est incroyable, et l'eau elle est ultra claire, et plus l'eau elle est claire, plus l'eau elle est froide. L'eau elle est vraiment gelée, genre avec les gars hier on allait voir le spot Moi j'ai mis maman dedans perso, euh, ça m'a glacé le sang. Vu. En fait les spots naturels comme ça c'est vraiment euh, incroyable en fait, genre y a personne C'est juste avec la nature et tu kiffes en fait, c'est tellement stylé Et y a le soleil avec nous là, euh, c'est du pur bonheur ouais. ah, ça va être fou, j'espère qu'on va, on va se régaler En plus euh, on a regardé le soleil il part dans une heure, du coup va falloir se chauffer rapidement Bon là on arrive à la deuxième partie du spot il y a une autre cascade un peu plus grande. Je crois qu'il y a un saut de 14 mètres et le plus gros de 17 Comme les sauts ils sont assez rapprochés, on va essayer de faire un plan drone FPV. Vlad, il va essayer de passer un peu entre les sauts. Et il y a même un petit rope swing. Du coup, je pense que chacun va essayer de faire un saut et on va essayer de filmer ça au FPV. C'est super stylé, mais moi, je n'ai pas encore goûté l'eau. Mais il paraît qu'elle est super fort. Il y a une ligne de pêche, je vais essayer de l'enlever. Wow, ça saisit les gars. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que je passe un très mauvais moment là. Ça a dit quoi Enzo Ça part ou quoi Ça appartient. Alors elle est bonne là ou pas Mais elle est tellement froide. <rire> Il a des petites chaussures spéciales. Et ouais, ça c'est pour le cliff, c'est incroyable. <rire> Regarde, ça, on a quoi bien. nous on a des belles calendries La semaine elle fait trop peur On est quand même en février <rire> Et ça caille de ouf Il fait vraiment très beau parce qu'on est dans le sud Mais franchement la température extérieure là, Je crois qu'elle est de je sais pas 10 degrés Et l'eau elle doit être à 4 degrés un truc comme ça Et... On a les combis. Hein. Au début ça te saisit de ouf et tu fais quelques, quelques brasses, tu sors de l'eau, tu cailles un peu et après tu te réchauffes. Mais on n'aura pas beaucoup de saut hein. Franchement, euh, ça va aller attaquer le disque très très rapidement, oh, je vous là, le dis là, direct. Il y a un petit rope swing et il y a des mecs qui ont installé un guidon de BMX et du coup ça fait une accroche trop stylée. Là. il nous a dit qu'il y avait une espèce de grotte dans cette falaise derrière mois où on pouvait sauter genre d'un trou on va essayer de voir si ce c'est possible What? Attends, oh. ouais est... ouais bon ça va ouais. j'y vais 3 Allez, 2 Allez, 1 Go Allez, 3 ouais. 2 1 Let's go, mon oh, il est fou bon, Yeah Ah c'est des malades ils ont sauté d'un coup là C'est tellement fou comme lieu C'est sketchy hein bon, là pour accéder aux 17 mètres C'est vraiment sketchy genre on passe par des endroits euh, On est obligé de faire de la grimpe quand même ça fait clairement. Bon, il a l'air d'avoir du fond, mais Mathieu va quand même faire une coulée pour vérifier Parce que là c'est quand même 17 mètres et je pense que je vais aller bien profond dans l'eau Bon bah c'est bon, euh, il a fait la coulée et en vrai, il euh, y a du fond Mais là ça va clairement partir en plan drone On a juste à attendre les instructions de Vlad et ça part Bah moi je suis prêt, hein. faut juste que je fasse gaffe aux granges parce que je les vois pas trop Bon les gars, c'est la fin de la session, elle était vraiment très très très froide mais bon, c'était quand même un plaisir de cliffer en février surtout avec nous autres cliff. ça fait vraiment plaisir de, de cliffer avec des gars bien déter comme ça si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas on a sorti une nouvelle collecte de pulls donc euh, il y a deux coloris, en vert et en crème c'est une édition limitée, du coup ça va pas rester longtemps sur le shop si vous voulez commander ça, ça se passe en description de cette vidéo là on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo allez ciao